problème de wifi à la maison comment étendre son wifi avec le répéteur de chez Netgear présentation de cette prise qui vous permettra d'étendre votre wifi partout à la maison Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble une petite astuce que j'utilise au quotidien à la maison, le répéteur Wi-Fi. Alors qu'est-ce que le répéteur Wi-Fi C'est une prise, ici, on peut l'avoir sous différentes formes. Moi, j'ai choisi celui-ci sous forme de prise. On branche ce répéteur à la prise et ensuite, on va le configurer, ce qui va nous permettre d'étendre notre Wi-Fi et d'avoir du Wi-Fi partout, à la maison, là où le Wifi ne passait pas. Alors, c'est donc un répéteur de chez NetGI avec donc ces deux antennes qui vont permettre ici, multidirectionnel qui vont permettre donc d'étendre le Wifi chez vous. La possibilité donc de le configurer grâce à une prise RJ-AWS, on va le connecter à notre box et le paramétrer à partir de notre PC, notre Mac ou notre smartphone. On peut voir juste à côté de la prise Ethernet qu'on a un tout petit trou pour réinitialiser l'appareil. Juste à côté, on a donc le bouton on off pour allumer, éteindre notre appareil. L'appareil donc comporte des ailettes sur tout le contour. Ceci pour une meilleure ventilation de l'appareil. Ce répéteur est le WN3000RP, il y a énormément de répéteurs Wi-Fi chez Netgear, donc à vous après d'en faire votre choix. Alors, au niveau des prix de ces répéteurs, on est en dessous d'une trentaine d'euros, généralement on dépasse même très peu la vingtaine d'euros. Mais ce répéteur arrange bien les choses puisque grâce à lui, on va pouvoir étendre notre Wi-Fi, par exemple si vous avez des murs épais à la maison... Vous allez pouvoir donc rallonger votre Wi-Fi où le Wi-Fi ne passait pas. Alors c'est assez intéressant pour différentes choses, par exemple étendre votre Wi-Fi à l'extérieur de la maison pour pouvoir profiter donc du Wi-Fi avec votre tablette ou votre smartphone si le Wi-Fi n'était pas assez étendu au niveau de chez vous. Allez, on va tout de suite passer donc à la configuration du Netgear WN. 3000 RP. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce répéteur. Merci à vous de regarder cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre tous ces tutos et démos. Et à liker, partager cette vidéo. Allez donc, à tout de suite pour la suite du tuto. Voilà, donc pour continuer la configuration du répéteur Netgear, on va se diriger sur notre PC sur Wi-Fi. On va ouvrir ce menu et on va choisir NetJar souligné EXT NetJar. Une fois ce choix fait, on va aller dans Safari ou dans Internet Explorer ou Edge Safari et on va marquer l'adresse suivante 192.168.1.100 Barre d'outils NetJar. Ce qui nous amène directement sur la page d'accueil NetJar pour pouvoir configurer notre répéteur. Toute la configuration des NetJars, en général, des répéteurs, s'effectuent comme ceci. Veuillez sélectionner le nom de votre réseau existant. Ici, il nous demande de sélectionner le réseau existant pour que le répéteur puisse se connecter à la box et répéter ensuite le signal du réseau. Livebox 46C4, continuez. Saisissez les paramètres de sécurité du réseau Wi-Fi sélectionné. 7, 7, A, A, 7. Veuillez saisir les paramètres du réseau de l'accélérateur deux applications d'une méthode de sécurité. Non, utilisez le même mode de sécurité et le même mot de passe que pour le réseau existant. Continuez. Ici, on va continuer l'enregistrement. L'assistant NetJargeny configure la connexion Wi-Fi entre le routeur sans fil existant et l'amplificateur. Cette opération prend généralement deux minutes. De http extnet Le nom réseau de l'extendaire, SID, a été changé en Livebox 46C4. souligné Voilà, donc ici, on nous prévient comme quoi le nom du réseau s'appellera bien Livebox, mais EXT. Il ne vous reste désormais plus qu'une étape à suivre pour terminer l'installation. Le réseau de l'amplificateur a été créé, livebox 46C4 sous X. Vous devez ensuite relier vos périphériques sans fil au réseau de l'amplificateur. Sur votre périphérique sans fil, ordinateur portable, tablette, smartphone, console de jeu, etc. Utilisez le gestionnaire de réseau sans fil pour rechercher les noms de réseau de l'amplificateur et vous connecter. Par exemple, vous pouvez utiliser le logiciel Windows comme indiqué ci-dessous afin de connecter votre PC au réseau de l'extender. Mes périphériques sans fil sont connectés au réseau de l'amplificateur. Cochez cette case pour activer le bouton Continuer. On n'a plus qu'à Continuer. Ici, donc, on peut voir les trois LED en fonctionnement. L'appareil est en train de se connecter. On est avec le câble Ethernet branché sur notre répéteur. Et donc voilà, une fois la configuration terminée, on a les quatre LED qui sont allumés sur notre répéteur. La configuration est terminée, on peut se connecter avec nos tablettes, nos smartphones, etc. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez en aucun cas à poser des questions en section commentaires. Pensez aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir de vous accueillir sur ma chaîne. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous